Bonjour, c'est Pierre Huguet. On va passer à la partie codage de la version 1 du jeu Memory. Alors, pour cette application, vous devez avoir vu d'abord la vidéo précédente qui est à l'adresse indiquée ici. Vous pouvez aussi retrouver le cours en ligne pour cette application qui est indiquée ici. Et vous avez, pour vous faciliter le démarrage, un canevas de départ que l'on a vu dans la vidéo précédente. Vous recopiez l'adresse et vous pouvez démarrer l'application. Alors la principale chose que l'on a faite dans la première partie et la première vidéo, c'est de décrire de façon très précise le comportement de cette application et de le représenter sous forme de diagramme des flux avec en hexagone jaune les événements et en rectangle bleu les activités ou les fonctions. Et bien maintenant ce que l'on va faire c'est coder ces fonctions en suivant le diagramme des flux. Alors pour démarrer, vous cliquez sur le lien que j'ai indiqué tout à l'heure ou vous allez sur le site internet et vous cliquez sur le lien de démarrage dans les ressources en entrée. Au bout de 10 à 20 secondes, le projet Memory Start s'ouvre à condition qu'il n'existe pas déjà. Ce canevas de départ, il est déjà largement renseigné, il comprend un arrangement de type tableau dans lequel on va mettre les différentes cases et les images, ou boutons plus précisément. Dans cet arrangement de tableau, je n'ai déclaré que le premier bouton que j'ai appelé bouton case 1. Vous devez créer les trois autres, bouton case 2, bouton case 3, bouton case 4. Ensuite, sous ce tableau, on a un arrangement horizontal qui est ici, dans lequel on a des labels, et en particulier le label pour compter les essais, le label pour compter les erreurs, et pour le label pour compter le nombre d'images trouvées qui se trouvent respectivement ici, ici et ici. En dessous de cet arrangement horizontal, on en a un autre dans lequel on a deux boutons le bouton recommencer qui va permettre de recommencer une partie et le bouton continuer qui lui va permettre de reprendre la partie après un choix erroné puisqu'il faut dans ce cas là laisser le temps au joueur de regarder les images qu'il a ouvertes ensuite on peut rajouter, c'est ce que j'ai fait moi, un label que j'ai appelé le label debug dans lequel on va pouvoir afficher des résultats intermédiaires pendant la phase de mise au point les deux composants non visibles qui sont utilisés dans cet arrangement, eh c'est un notificateur qui va nous permettre d'afficher les messages et puis un composant son qui va permettre de faire vibrer le téléphone quand les choix de l'utilisateur ne sont pas les bons. Alors si vous voulez créer ce projet à partir d'un projet neuf, eh bien, vous avez toutes les indications sur Internet. Ce que l'on va faire là, c'est créer les trois boutons. Donc je crée un deuxième bouton que je vais appeler bouton case 2 et je vais supprimer la partie textuelle ici au niveau de la taille je peux la laisser en automatique et je vais d'ailleurs remettre le bouton 1 en automatique la taille elle-même sera réglée par une des procédures appelées à l'initialisation ensuite vous pouvez créer les deux autres boutons et changer leur nom voilà c'est fait maintenant on va passer à la programmation en cliquant sur le bouton des blocs où je retrouve les variables que j'avais initialisées avec le nombre de lignes, le nombre de colonnes donc, le nombre de cases qui est initialisé à 0, mais qui sera égal au nombre de lignes que multiplie le nombre de colonnes. Et ensuite, on va voir la liste des images de cases et la liste des images à répartir dans les cases. On a pour l'image cachée ou le dos de la carte, on va avoir une variable qu'on appelle image cachée qui est initialisée à back.png. Ça, c'est une image que j'ai déjà chargée dans la partie designer. La partie image blanche, elle ne sera pas utilisée, mais c'est 0.1 png, elle sera utilisée uniquement dans la version 2. On a ici à droite deux variables qui désignent le numéro de la case choisie en premier, le numéro de la case choisie en second, et les deux variables image du choix 1 et image du choix 2 correspondent aux deux images à ces deux index. Donc, Je vais passer au codage et à la préparation d'une partie qui correspond à deux événements. Premièrement, quand Screen Initialize, et le deuxième événement, c'est quand je recommence une partie quand j'appuie sur le bouton quand bouton recommencer une partie dans ce cas là ce que je dois faire c'est appeler une procédure qui va s'appeler démarrer donc je vais créer une procédure qui s'appelle démarrer et que je vais appeler depuis les deux événements que je viens de prendre La procédure démarrée, on a défini ce qu'elle devait faire dans l'analyse et dans le diagramme des flux. Elle doit tirer au sort les images des cases, elle doit initialiser les boutons ou leur taille, elle doit cacher les images, elle doit activer les cases cachées et enfin elle doit mettre le compteur à zéro. Alors pour ça on va créer quatre fonctions dont on a défini le nom dans l'analyse et dans le diagramme des flux. Ici je les avais préparées, de votre côté vous devrez les créer à partir de l'onglet des procédures. Et ces procédures, on va les appeler depuis la procédure démarrer. Alors pour terminer la procédure démarrer, il y a un truc à ne pas oublier, c'est de dire que le nombre de cases avec lesquelles on joue, c'est égal au nombre de lignes que multiplie le nombre de colonnes. Ensuite, il faut réinitialiser les compteurs. Donc, ces compteurs, ils sont dans les labels. Vous irez les chercher vous-même. Là, je les ai déjà préparés. Il faut mettre que le label de nombre trouvé est égal à 0. Que le nombre d'essais, toujours un label, est égal à 0. Et que le nombre d'erreurs est également égal à 0. Et puis, ce qu'il faut faire également, c'est dire que le bouton recommencer est invisible et que le bouton « Continuer après une erreur » est également invisible. Ces boutons, ils apparaîtront quand on voudra recommencer ou après une erreur. Enfin, le dernier point à corriger, c'est de dire que le choix numéro 1 et le choix numéro 2, pour l'instant, ils n'ont pas été faits, donc la valeur de la variable ou des variables correspondantes, c'est bien égal à 0. Voilà, donc là, on a fini la procédure débarrée. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des autres procédures, le tirage au sort, l'initialisation des boutons, etc. On va commencer par remettre un peu d'ordre et puis on va commencer par les choses les plus faciles. Alors pour cacher les cases, comment on va faire Eh bien on va dire tout simplement que pour chaque bouton case, l'image est égale à l'image cachée back.png. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on va activer les cases cachées Alors, on ne veut pas activer les cases déjà visibles, parce que les cases visibles, ça correspond à des images dont les paires ont déjà été découvertes. Eh bien, on va tester avec une fonction de contrôle si la case est cachée, c'est-à-dire si son image est égale à l'image cachée, et si oui, eh bien, on va l'activer en modifiant la propriété correspondante. Et ça, on va le faire pour les quatre images. Je vais en profiter pour rajouter une fonction correspondant à désactiver toutes les cases. C'est une fonction dont on aura besoin tout à l'heure. Et pour le faire, et bien pour chaque bouton, on déclare que la propriété activée est à faux. ensuite je vais régler la question de la largeur et de la, et de la hauteur de chaque case donc pour ça je vais déclarer deux variables locales une variable locale que je vais appeler largeur case et une autre variable locale que je déclare en cliquant sur la petite roulette que je vais appeler hauteur case la largeur case, en fait, c'est la largeur de l'arrangement tableau que divise le nombre de colonnes. Alors, cette formule, je l'ai déjà préparée, je la mets ici. Donc, je dis que la largeur de la case, c'est la largeur de l'arrangement du tableau divisé par le nombre de colonnes. Et de la même manière, la hauteur de chaque case ou de chaque carte, c'est la hauteur du tableau que divise le nombre de lignes. Ensuite, je vais dire que chacune des case a pour largeur cette largeur case je le fais pour le 1 je le fais pour le 2 pour le 3 et pour la quatrième je dois le faire une fois pour chaque bouton et de la même manière il faut dire que la hauteur de chaque bouton est égale à la variable hauteur case que j'ai calculé au début de la procédure alors vous remarquez ici que j'ai utilisé une variable locale et même deux variables locales et ces variables ne sont connues qu'à l'intérieur de cette procédure donc elles ne vont pas venir embarrasser le reste du code Alors je vais maintenant tester ces fonctions en connectant sur l'AI e Compagnon côté PC et en connectant sur l'AMIT Compagnon côté téléphone Je lis le flashcode et l'application démarre alors quand je clique sur une carte, je vois qu'elle est active puisqu'elle réagit, mais par contre rien ne se passe, c'est normal puisque je n'ai pas encore programmé le jeu. Je vois un truc bizarre, c'est que la largeur des cartes de droite n'a pas l'air normale. Alors je vais vérifier le code, il doit y avoir un bug, et en fait ce que j'ai oublié c'est d'indiquer que c'était la case 4, là j'ai indiqué deux fois la case 3. Donc je vais corriger ça, et puis je vais relancer. Alors pour relancer, ce qu'on fait c'est qu'il faut simplement changer quelque chose dans le designer et voilà maintenant j'ai un comportement qui est plus normal donc vous voyez que les tests ça permet de trouver des petits bugs ou des gros parfois parce que ça ne marche rarement du premier coup voilà bah maintenant on va passer à la dernière fonction de cette procédure de démarrage c'est de tirer au sort les images associées à chaque case alors pour la procédure de tirage au sort des images et eh bien je vais partir d'un catalogue d'images que j'ai chargé dans le designer et que j'ai nommé 1.png, 2.png jusqu'à 8.png alors ici j'ai 4 cases dans cette version 1 donc j'ai deux paires, il va falloir que je sélectionne donc deux images dans ce catalogue mettons 1.png et 2.png ensuite ces images je vais les mettre dans une première liste que je vais ensuite répartir je vais ensuite les affecter en tirant au sort une image pour chaque case et je vais le mettre dans la liste des images de cases alors pour faire ça je vais faire une boucle sur le nombre de cases je vais tirer au sort la première image et je vais la retirer de la première liste pour la mettre dans la seconde je vais recommencer pour la deuxième je retire au sort une image dans celle qui reste donc je l'affecte à la seconde liste et je la retire de la première et je recommence une troisième fois je la mets dans la deuxième liste, je la retire de la première et à la fin, je le fais pareil pour la quatrième image. Alors donc là, j'ai bien dans la liste des images de cases, quatre images qui ont été tirées au hasard et j'aurai bien quatre images à visualiser quand je clique dessus. Alors on va passer au codage et on va manipuler des listes, ce qui n'est pas facile. Donc concentrez-vous bien pendant 5 minutes. On va d'abord remplir la liste des images à répartir dans les cases. On va donc dire que cette variable est une liste donc on va créer une liste qui doit contenir exactement quatre éléments puisqu'on a deux paires d'images. donc je vais rajouter deux éléments et je vais mettre les deux paires donc dans la première image je vais mettre l'image 1.png dans la deuxième image je vais remettre la même dans la troisième image je vais mettre deux Point .png et dans la quatrième je vais mettre aussi deux points png. voilà donc là j'ai une liste d'images à répartir qui contient deux paires d'images et ce qui est très important c'est que la longueur de cette liste soit exactement égale au nombre de cases à utiliser ce que l'on doit faire maintenant c'est remplir la liste des images de cases en vidant de façon aléatoire cette première liste d'images à répartir eh bien on va d'abord déclarer que la liste des images de cases est une liste vide. Ensuite on va prendre les images de la première liste pour les mettre dans la seconde et les retirer de la première. Donc pour ça on va utiliser une boucle qui va être sur le nombre de cases mais on va avoir besoin de deux variables locales l'index et le nom d'image, pour effectuer ce transfert donc je prends des variables j'initialise une variable locale que j'appelle index que j'initialise à 0 et une deuxième variable que je vais appeler image j'initialise à une chaîne vide et la boucle je vais le mettre ici alors l'index ça va être le numéro aléatoire de l'image que je vais prendre dans la première liste mais dans les images qui restent puisque au fur et à mesure que je vide cette liste et eh bien il y a de moins en moins images je vais donc dire que l'index est un nombre aléatoire qui est compris entre 1 et la longueur de la liste des images à répartir ou ce qu'il en reste. L'image qui se trouve à cet index je peux l'obtenir avec un bloc de la liste l'image c'est dans la liste des images à répartir celle qui correspond à l'index et ça je vais le mettre dans la variable Image. donc vous voyez qu'ici j'ai choisi de façon aléatoire un index ensuite j'ai récupéré l'image à cet index cette image je vais l'ajouter à la liste des images de cases donc je vais prendre dans les commandes de liste la commande qui permet d'ajouter à la liste des images de cases Image qui est l'image à cet index donc ça y est j'ai rajouté l'image que j'ai prise dans la première liste à la seconde mais maintenant il faut que je supprime cette image de la première liste des images à répartir donc je vais de nouveau aller chercher une commande de liste et je vais dire de supprimer de la liste des images à répartir l'image qui correspond à l'index la première fois la longueur de la liste des images à répartir ça sera 4, la seconde fois ça sera 3, la troisième fois ça sera 2 et la dernière fois ça sera 1. Si bien qu'au bout de 4 fois qui est le nombre de cases utilisées, ma première liste sera vide et ma deuxième liste sera remplie. Alors ça y est j'ai terminé le codage de la fonction qui tire au sort les images de cases. Alors on peut vérifier que ça marche en se connectant, vous savez déjà le faire et vous pouvez encore une fois vérifier que les boutons sont réactifs mais vous n'avez pas de vérification du fait que les images ont bien été renseignées. Alors pour faire ça, il faut rajouter des blocs et pour ça, on avait prévu, vous vous en rappelez peut-être, un arrangement et avec des labels pour le debug. Dans le premier label, on va afficher la liste des images avant répartition et dans le second label on va afficher la liste des images de cases après répartition alors pour redémarrer et avoir une démonstration il faut que je modifie quelque chose dans le designer voilà c'est fait et maintenant j'ai la liste qui est affichée j'ai donc avant répartition j'ai 1.png, 1.png, 2.png, 2.png et après répartition je vois que l'ordre a changé donc a priori c'est bon ça marche et maintenant on va passer à la deuxième partie au jeu lui-même et ça, on va le faire dans une vidéo séparée dont l'adresse est indiquée ici. A tout à l'heure.